Voilà, donc il n'y a que la ministre et le préfet qui vont pouvoir assister à, à la... faute de pouvoir projeter les cartes, donc euh, on va essayer de comprendre ce qui se dit bah, Je suis désolé mon revenir. c'est très facile de toute façon que de... je vous refasse une, une, autre une, autre, une autre projection pour les, les participants, euh, comme, pour aller très très vite. Vais... C'est très bien, tout à l'heure on a eu euh, beaucoup de, ce que j'appelle des mots clés, euh, sur lesquels je vais rebondir en fait. Euh, on a parlé de, de co-construction, mais en fait le projet Cigogne, c'est donc le, un plateau aussi de la plateau Maison de Franche-Comté, qu'on appelle le plateau patron naturel. C'est sept structures qui sont associées, qui sont productrices de, de connaissances, expertes, en qui ont des bases de données et, et qui, euh, qui gèrent ces millions de données, qui se sont associées pour porter ce projet. Qui, qui C'est mieux comme ça <rire> D'accord, comme ça. Ah, ah le menton. Mais moi, j'ai quelque chose sur le menton, alors, j'ai pas l'habitude. Et donc, euh, ce, cette co-construction a permis de, de construire ce projet avec tous les acteurs du territoire. Hein. C'est quand même 120 on de la, la Franche-Comté pour définir cet outil. On, on a deux éléments importants derrière l'outil. L'outil, c'est une plateforme de géoservice. Hein. C'est une grosse interface carto qui va produire des, des synthèses, des enjeux biodiversité pour tous les acteurs du territoire. C'est principalement à destination des collectivités, de l'État, des entreprises, des associations, des citoyens. Ouais. C'est pas un ordre, hein. Mais, mais dans, dans les utilisateurs, les collectivités, c'est les principaux utilisateurs de l'outil. Et c'est normal, c'est fait pour les porteurs de projets. Euh, donc je vais assez vite. Euh, les points importants, on peut dire que c'est, ben, comme un autre euh, plateau, c'est assez unique en France pour, pour deux raisons. C'est un portail d'accès unique à la, à la formation. Sur la flore, sur la faune, sur, la, sur, les, sur la, les, les habitats naturels et sur les milieux humides. Donc ça, les utilisateurs, ils sont contents. Ils ont juste à se connecter à un endroit, ils ont accès à tout ça. La deuxième question, euh, le deuxième point important, c'est que c'est fait. Pour les, usages du, pour les pour des usages particuliers, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, on a conçu les produits de diffusion adaptés directement à ces usages-là. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Et ce qui fait que... Je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez un petit peu comment ça marche. Le principe, il euh, y a euh, énormément de choses en carton. Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais simplement vous faire une, une, une synthèse... Euh, à l'écran, je, je vais me positionner. Imaginons, j'ai un je suis porteur de projet, j'ai un, un projet. Je, je, je vais aller me positionner par ici, par exemple. Je vais zoomer un petit peu. Donc, on interroge directement à l'écran. Hein, C'est un outil web. Par exemple, je dessine ma zone. Hein, c je peux également, si, si je maîtrise un petit peu les SIG, importer un périmètre. Hein, C'est très très souple. Et je vais générer une synthèse des, des enjeux de sur ces zones-là. Donc, il y a des informations. On a, on a près de 600 observations de, qui ont été euh, faites sur, le, sur, le, sur ce secteur-là. On a donc des graphiques qui nous disent d'où viennent les données. Bon, je, je passe assez vite. Hein. On a la liste, évidemment, des, des personnes qui ont, qui ont contribué à, à, à transmettre ces informations, qui sont, je le précise, validées. Ça, c'est très important. Hein. Euh, et donc, on a une mise en, une mise en, en rapport, comme ça, et c'est là que je fais le lien donc avec euh, éviter, réduire, compenser. C'est un outil qui sert vraiment à ça. Il est fait pour tout le monde. Hein, c'est écrit là. Éviter, réduire, compenser. On a le lien vers, le, vers les, les éléments explicatifs. On a tout, toute la réglementation qui est là. Donc on sait par, euh, par grand type de groupe où on a des menaces. Et, et je vais simplement vous montrer cet onglet-là. En fait, on va, on va détailler toutes les espèces qui vont être triées par leur enjeu d'extinction. De, Plus on est vers le haut de... De, de, de la liste plus on a une, un enjeu qui est, qui est très très fort Et donc, donc là c'est sur le, le pipi de spioncelle, on a le milan royal on a de, le lynx hein. bon, c est, c est, c est, voilà j'ai voilà. une zone qui est pas un autre, est pas de biodiversité hein. je me... je suis en, on est en périphérie de Besançon on est juste à côté voilà euh, donc ce qui, est, ce qui est important à retenir donc c'est ce qu'il y a derrière tout ça donc là c'est le le troisième mot clé que j'avais retenu c'était big data hein. On a 3,8 millions de données qui sont, euh, qui sont euh, exploitées pour, euh, pour, pour être, euh, euh, être accessibles comme ça. Euh, sauf que ces données, ce que je l'ai dit, elle hein, est validée par, par les, les scientifiques experts qui, qui sont bien euh, associés. Ça, c'est vraiment très important. Euh, euh, Qu'est-ce qui est encore important que je voulais vous dire? Euh, on est sur le principe de l'interopérabilité, on peut exporter les fichiers, on a tout, toute forme de service web, évidemment, toute l'information euh, qui, qui est disponible pour les utilisateurs, ça c'est très important. On a également la, la possibilité de on est en train de travailler à un envoi de, de, de données vers le, la plateforme nationale du SNP. Est normal, on est le, on est le, le référent sur la franche comté Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que ce qui est, ce qui est important, c'est vous montrer un peu le, comment fonctionne l'outil. Euh, et donc en termes d'utilisateurs, voilà, la dernière, dernière chose, on a donc des milliers d'utilisateurs dont plusieurs centaines qui sont des professionnels, donc des collectivités, ce que je disais tout à l'heure, des entreprises, bien sûr, dans les entreprises c'est les bureaux d'études, beaucoup, qui sont formés. C'est important, d même si l'outil a l'air simple, on, on les forme en quelques heures, hein, en deux heures et demie. On forme, le, on forme les, les utilisateurs, ça permet d'encadrer de, l'utilisation et ça nous permet, nous, euh, je vais terminer là-dessus, d'être vraiment à l'écoute des besoins aussi des utilisateurs euh, et on a des cycles de développement très très courts hein, en méthode agile. Euh, on nous fait une demande, ça nous est arrivé parfois en une semaine de, de répercuter la, la demande. On, j'ai signé un gros chèque. Non, pas du tout. Oui, il arrête euh... de poser des questions, Barbara, parce qu'il faut que tu t'en ailles. <rire> oui. Sur la biodiversité en action et le partenariat avec les associations, mais je crois que tu n'as vraiment pas le temps. Donc, on a organisé le, les données, en fait, en Franche-Comté. Les différents producteurs, on appelle ça, nous, des animateurs de réseaux de collecte, ils valident la donnée et ils nous la transmettent ensuite. Il y a, il y a quand même Dans un système gagnant-gagnant. Il, il y a quand même une chose il y a bravo, de la, de la... Non, mais